Bonjour, dans cette séquence, on va revenir sur quelque chose encore que vous avez des, déjà vu dans les séquences précédentes, mais on va, on va réenfoncer le clou, donc sur les, les tableaux littéraux et les tableaux dynamiques, donc la différence entre les deux. Donc ce que vous allez apprendre, c'est vraiment que les tableaux littéraux ne sont pas créés par envoi de message, les tableaux dynamiques euh, sont vraiment créés à l'exécution grâce à des envois de message, mais que tous les deux, dans les deux cas, ce sont des instances de la classe Array. Donc c'est juste deux méthodes de création de tableaux différents. Donc, vous vous souvenez, pour créer un, un, un tableau euh, littéral, on utilise la syntaxe dièse parenthèse, et puis au milieu, je peux mettre n'importe quel objet sous sa forme textuelle. Donc, euh, l'entier 45, la chaîne de caractères milou, euh, le nombre 1300, le boulet un trou, et puis ici, un symbole dièse tintin. D'accord Donc, si je demande la classe à ce tableau, euh, sa, sa classe à cet objet littéral, il me rend bien array. Donc, c'est bien une instance de la classe array. Donc, la version dynamique, le pendant dynamique. Euh, de ce tableau littéral, la voici, d'accord Donc, pour créer un tableau dynamiquement, bah je prends la classe Array, je vais en créer une instance grâce à la méthode with, with, with, with, with, d'accord Que je vais envoyer avec tous les paramètres, et ça me crée bien un tableau, encore une instance de la classe Array qui est complètement équivalente à celle du dessus. C'est juste deux manières de créer des objets différentes. Alors, la version dynamique, je vous en montre encore une nouvelle version, hein. donc j'aurais pu créer ici un tableau manuellement, en envoyant le message New à, à la classe Array, et puis j'aurais pu faire des outputs, d'accord, pour remplir les cases du tableau, et puis retourner le tableau in fine. C'est encore une manière de créer un tableau dynamiquement. Mais en fait, on a, du, on a une syntaxe particulière qui, qui, qui est du sucre syntaxique, en fait, avec les accolades. D'accord Donc les accolades, ça me permet juste d'écrire exactement ce que j'ai écrit dans la version du dessus, ici, mais plus rapidement. Donc de façon plus concise et complètement équivalente aussi. C'est-à-dire, je vais euh, utiliser les accolades et je vais mettre des expressions, un ensemble d'expressions séparées par des points qui vont être évalués pour créer la collection. Donc la grosse différence entre un tableau littéral et un tableau euh, créé dynamiquement grâce aux accolades, la voici, c'est que je prends une expression, par exemple, je, dis, je vous donne l'exemple ici. Je prends une variable, j'initialise à 12. Et je veux créer un tableau, ici, je mets dièse-parenthèse, donc c'est un tableau littéral. Je fais a plus 1, point 13, ça va me rendre le tableau suivant. D'accord Donc c'est un tableau qui va contenir le symbole a, le symbole plus, l'entier 1, le symbole point et l'entier 13. Je fais la même chose ici avec un tableau dynamique. a égale 12, accolade a plus 1.13 et j'obtiens un tableau à deux éléments, 13 et 13. Pourquoi Parce que a plus 1 a été évalué comme une expression, d'accord Donc ça a été a vaut 12, plus 1, 13, donc on a bien évalué chacune des expressions séparées par des points avant de construire le tableau. Donc la grosse différence, elle est vraiment ici, c'est ça qui est important, c'est que quand j'utilise des accolades, ça exécute les expressions, alors que quand j'utilise dièse-parenthèse, un tableau euh, littéral, les expressions à l'intérieur ne sont pas du tout euh, exécutées. Et pourquoi Parce que c'est le, le compilateur qui va créer euh, le tableau quand c'est dans le cas d'un tableau littéral. Donc je vous en montre hein, ici un, un autre exemple, un peu plus compliqué. Donc ici je fais dièse-parenthèse, et puis je réutilise des parenthèses à l'intérieur. Donc là, c'est un point, d'accord Et puis je réutilise des parenthèses à l'intérieur, etc., etc., etc. On voit qu'en fait, il n'y a rien qui a été interprété au moment de la, de, dans, dans ce tableau littéral, puisqu'il a été créé à la compilation par le compilateur. Et donc on a un tableau qui contient des sous-tableaux, d'accord vous les voyez ici. Okay. Donc le premier sous-tableau contient 10, le, euh, le symbole arrobas, et l'entier 20, etc., etc., etc. d'accord Donc, pour preuve, hein, si je demande l'élément 1 de ce tableau, je récupère bien un tableau. Donc, dès que je vais mettre des parenthèses dans un tableau littéral, ça va créer des sous-tableaux. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, euh, c'est qu'on a une seule sorte de tableau en Pharo. il n'y a que la classe Array et des instances de la classe Array, mais on a plusieurs façons d'instancier cette classe Array de créer des tableaux. Donc on a une première forme qui est la syntaxe littérale, dièse-parenthèse, attention, les tableaux vont être créés par le compilateur au moment de la compilation. On a la forme dynamique la plus simple, array-new, j'envoie le message new à la classe array, donc je vais créer dynamiquement un tableau. Et on a une forme plus compacte syntaxiquement, mais qui est aussi dynamique, avec les accolades, accolades ouvrantes et accolades fermantes, où je vais mettre des expressions séparées par des points qui seront évaluées pour construire le tableau.